La dominette de, de la journée. J'adore les doigts de dame. Moi aussi. On les appelle comme ça car ils ont la forme de doigts féminins. Ils ont été créés en France pour une reine nommée Catherine. Oh, parlant de femme royale, mm -hmm. quel était le nom de la femme du roi qui adorait les patinoires? La reine A. Qui? La reine A. Tu, tu, tu, tu. Ah, tu oh, tu, la tu, reine A. Tu, Tu, tu, tu. La, la devinette de, de la journée. journée. Mais l'œuf vient avant la poule. Mm -mm, la poule vient avant l'œuf. Oui, mais le poussin sort de l'œuf. L'œuf sort de la poule. OK, pour nous <rire> changer les idées, voilà une petite énigme. Ouh, j'adore les énigmes. Quel est le nom du fils du roi qui adorait avoir raison? Aucune idée. Le prince hip. Le principe! Oh, est-ce que le principe est venu avant l'œuf? Non, car la poule vient avant l'œuf! Aucun rapport. <rire> la poule! La poule!